Connus sous le nom de sels minéraux et d'oligoéléments dans notre alimentation, mais aussi présents dans les engrais ou les lessives, les ions font partie de notre quotidien. Sur l'étiquette d'une bouteille d'eau minérale sont indiquées les formules des minéraux présents. CA2+, NA+, CL-, etc. Lors de certains phénomènes comme les transformations chimiques, un atome ou groupe d'atomes peut perdre ou gagner un ou plusieurs électrons pour former une espèce chimique chargée électriquement, appelée ion. Lorsqu'un atome perd un ou plusieurs électrons, il se charge positivement et forme un ion positif appelé cation, par exemple ion cuivre 2, Cu2+. Lorsqu'un atome gagne un ou plusieurs électrons, il se charge négativement et forme un ion négatif appelé anion, par exemple l'ion fluorure F-. Un atome, par exemple le fer, Fe, et les ions correspondants comme les ions fer 2, F2 ⁇ et fer 3, F3 ⁇ possèdent toujours le même nombre de protons. Ils correspondent au même élément chimique. La formule chimique d'un ion renseigne sur le nombre d'électrons gagnés ou perdus par l'atome pour le former. Certains ions, dits polyatomiques, contiennent plusieurs atomes, comme par exemple l'ion nitrate de formule NO3-. Regardons l'animation suivante pour bien comprendre. L'atome de sodium possède 11 électrons. Son noyau comporte 11 charges positives. L'atome de sodium est donc électriquement neutre il perd un électron et devient un ion sodium. Il ne possède plus alors que 10 électrons. Ces 10 électrons portent 10 charges négatives, tandis que le noyau possède toujours 11 charges positives. L'ion sodium compte donc une charge positive en excès. Sa formule chimique est donc Na+. L'atome de chlore possède 17 électrons. Son noyau comporte 17 charges positives, L'atome de chlore est donc électriquement neutre. Il gagne un électron et devient un ion chlorure. L'ion chlorure possède alors 18 électrons. Ces 18 électrons portent 18 charges négatives, tandis que son noyau possède toujours 17 charges positives. L'ion chlorure compte donc une charge négative en excès. Sa formule chimique est donc Cl-. Il existe aussi des ions qui proviennent d'un groupement d'atomes. Exemple, l'ion sulfate. La formule de l'ion sulfate est SO4 de moins. Il est constitué d'un atome de soufre lié à 4 atomes d'oxygène. Il possède deux charges négatives en excès. Pour détecter la présence d'un ion dans une solution, on réalise un test d'identification en versant quelques gouttes d'un détecteur approprié. Si le test est positif, il se forme un précipité dont la couleur est caractéristique de l'ion présent. Le tableau ci-dessous indique quelques tests caractéristiques à connaître en troisième.